Bonjour à tous, cette vidéo vous permettra et vous interpellera une fois de plus à rejoindre le projet de transport à cordes. J'ai fait une vidéo déjà sur ma chaîne qui vous permet de comprendre les avantages de ce système de transport à corde là. Aujourd'hui, cette vidéo que je veux faire, c'est pour vous permettre de voir les différentes réalisations de l'entreprise Unisky String Technologies qui développe la technologie, c'est une entreprise biélorusse, voir les différentes réalisations durant toute l'année 2021 et vous interpeller une fois de plus à rejoindre le projet le plus tôt possible. Bien évidemment, comme je le dis toujours, je ne suis pas le conseiller financier de quelqu'un, il vous faut d'or. Faites vos propres recherches d'abord et ensuite vous comprendrez que c'est un projet à ne pas rater car nous créons l'un des plus grands business de toute l'histoire de la civilisation à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé ne vous laissez pas raconter cette histoire dans 10 ans bien évidemment en description je laisse le lien d'inscription au projet et vous pouvez me contacter à tout moment pour vous aider à devenir copropriétaire de cette technologie alors on se retrouve tout de suite pour une explication détaillée de tous les grands événements de 2021. C'est parti! 2021 a été une année de grande réalisation pour le projet de transport à corps. Sur la ligne légère de charge, l'Unica Tropical a fait ses premiers voyages avec les passagers à bord. Dans le centre UST Inc aux Émirats arabes unis, la construction de quatre supports d'ancrage pour les premières pistes lourdes a commencé. Sur les nouvelles pistes, le transport à corde affichera pour la première fois des vitesses supérieures à 150 km/h. Le transport à corde a été certifié dans les Émirats arabes unis. Des experts internationaux ont confirmé que cette technologie répond aux exigences mondiales en matière de fiabilité, de sécurité et de durabilité. La certification aide le projet à pénétrer de nouveaux marchés et faciliter la coopération avec les clients du monde entier. Charge a également accueilli les premiers essais de transport à corde de marchandises. À l'automne, la piste légère de 100 décès a reçu l'autorisation des autorités émirates pour démonstration et un essai de fonctionnement. La version d'exposition du transport à corde à grande vitesse se trouve maintenant dans un pavillon spécial au centre UST Inc. à À la fin de l'année, l'inventeur de la technologie Accord, Anatoly Uniski, a annoncé la signature des quatre premiers contrats pour des projets ciblés. Ce ne sont là que quelques-unes des aventures spectaculaires qui permettent à la technologie Accord d'atteindre le marché mondial. Ce n'est que le début d'un progrès auquel chacun peut participer. Vous pouvez l'être ici. Rejoignez-nous.